Dans ce tutoriel, je vais t'apprendre à créer une vignette pour des stories à la une Instagram en utilisant le site en ligne gratuit canva.com. Je suis sur Canva et je vais choisir le format qui m'intéresse pour créer cette vignette ou cette cover. On peut utiliser également ce mot. Donc, Je vais cliquer sur je vais taper Instagram et je vais trouver le format Instagram Story. C'est celui dont je vais me servir. Il est en 1080 pixels sur 1920. Je clique, ma fenêtre s'ouvre et je vais aller choisir ce qui m'intéresse. Alors moi, pour ce tutoriel, je vais créer euh, une euh, vignette en utilisant un fond de couleur et une icône euh, parce que c'est vraiment ce qui ressort le mieux en fait, euh, puisque l'espace alloué, cette petite vignette toute ronde est assez petite et euh, on a une meilleure visibilité finalement en utilisant ce type de design. Donc, c'est ce que je vais te montrer maintenant. On va utiliser donc le background et on va choisir un background de couleur. On a pas mal de backgrounds qui nous sont proposés. En choisissant un background de couleur unie, on a quand même quelque chose qui reste propre et qui reste euh, avec une meilleure visibilité pour voir par exemple si on met une icône par-dessus. Contrairement par exemple si on choisit des vagues ou des fleurs ou un ciel étoilé. Euh, on a également des couleurs. On voit qu'ici, on a des euh, fonds qui nous sont proposés de couleurs qui sont un petit peu dégradées. Et On a également la possibilité de cliquer sur Solid Color ici en haut à droite pour choisir la couleur qui nous intéresse. Pour trouver notre couleur, euh, on peut euh, choisir le Color Picker et chercher une couleur qui nous plaît. Mais on peut également, si on a une identité visuelle avec des couleurs spécifiques pour notre marque, je te recommande d'utiliser les mêmes pour ces vignettes, pour garder une cohérence visuelle, et dans ton profil Instagram, et donc d'entrer ici le code hexadécimal de tes couleurs, de ta couleur notamment. Euh, donc moi je vais utiliser ici un des dégradés parce que je ne les avais pas encore vus sur Canva. Je les trouve euh, assez sympathiques. Donc je vais utiliser celui-ci. Maintenant je vais aller chercher mon icône. Donc pour aller chercher mon icône je vais cliquer sur éléments ici à gauche. Et je vais ensuite aller en bas en bas j'ai des illustrations et des icônes les illustrations peuvent euh, être très bien utilisées pour euh, pour représenter nos, nos vignettes sur nos stories à la une. Euh, par exemple si je fais euh, des voyages sac à dos je peux très bien utiliser ce petit sac à dos euh, qui est un petit peu plus euh, travailler que nos icônes nos icônes ici sont plus simples et on va cliquer sur all pour voir ce que canva nous propose donc canva nous propose des icônes qui sont de gratuites pour euh, pas mal de pas mal d'éléments voilà on les voit ici mais il y a également des choses qui sont premium alors c'est à toi de faire la part des choses à voir ce que tu préfères utiliser pour les éléments qui sont premium on a la possibilité donc de les acheter pour un dollar tout simplement euh, au moment du téléchargement on nous propose voilà d'acheter euh, l'icône donc moi je vais aller chercher plutôt euh, une icône gratuite pour ce tutoriel et je vais choisir euh, bah, par exemple ce petit micro si je fais des podcasts donc si je fais des podcasts ce petit micro est parfait hop et je vais le placer au centre donc on peut le laisser de cette grosseur on peut même grossir un tout petit peu et on a on voit qu'on a des petits guides qui nous montrent où est le centre. Donc je le mets au centre et je vais choisir une couleur qui va m'aider à faire ressortir mon icône. Donc voilà, mon, ma vignette pour mes stories à la une est créée. Il me suffit maintenant tout simplement de la télécharger euh, sur mon ordinateur. Alors on peut, on a également l'appli Canva qui utilise, qui existe pardon, pour euh, le téléphone. Donc on peut très bien envisager la même chose. Euh, depuis son téléphone donc ça sera exactement le même principe que je, ce que je te montre sur cette vidéo mais euh, depuis bien sûr euh, la version téléphone donc je télécharge je choisis le format qui m'intéresse donc le format PNG peut euh, être utilisé sans problème on clique sur download et notre euh, voilà notre téléchargement est effectué et maintenant j'ai cette image sur mon ordinateur, Hop, elle apparaît ici, je la mets au bon format, voilà donc il me reste à la mettre maintenant, euh, moi grâce à mon Mac, grâce à AirDrop, je peux la mettre très facilement sur mon téléphone, sinon je peux utiliser aussi une Dropbox, c'est assez pratique lorsqu'on crée ses designs sur son ordinateur, euh, on active sa Dropbox sur son ordinateur et sur son téléphone et on peut retrouver nos fichiers très facilement. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il te permettra de créer des euh, vignettes pour tes stories à la une Instagram facilement et rapidement.